Les molécules qui constituent les organismes vivants, d'une simple bactérie jusqu'aux cellules du corps humain, sont au centre des préoccupations de la biologie moderne. Mais ces macromolécules biologiques sont trop petites pour être observées directement au microscope. Une image est pourtant précieuse pour savoir à quoi elles ressemblent, comment elles fonctionnent et interagissent. À travers ce film, nous proposons de suivre les étapes conduisant à la visualisation d'une macromolécule biologique telle qu'une protéine. Cette image ou structure tridimensionnelle permettra d'observer la forme de la molécule et de mieux comprendre quel est son rôle au sein d'une cellule vivante. Toute l'histoire débute avec la production et la purification de la molécule étudiée. Les macromolécules biologiques, qu'il s'agisse d'acides désoxyribonucléiques, appelés ADN, d'acides ribonucléiques, appelés ARN, ou encore de protéines, sont fabriquées par la cellule selon des instructions très précises codées dans les chromosomes. Intéressons-nous à une protéine. Chaque protéine correspond à une séquence codée par un gène d'ADN. Celui-ci est d'abord recopié sous la forme d'une molécule d'ARN messager, qui sera ensuite traduite en protéines par une machinerie cellulaire appelée ribosome. Les quantités de protéines données dans une cellule sont pourtant très réduites, et pour mener à bien l'étude qui nous intéresse, il est en général nécessaire de forcer la cellule à fabriquer la protéine en grande quantité. Pour ce faire, on procède au clonage du gène de la protéine pour l'exprimer de façon massive dans une bactérie. Ce double brin symbolise une portion de chromosome et correspond à un gène sur l'ADN. Le gène à cloner, repéré sur l'ADN chromosomique par la boîte jaune, est recopié par une enzyme appelée ADN polymérase. Les fragments d'ADN ainsi amplifiés sont ensuite introduits dans un chromosome circulaire bactérien appelé plasmide. Ce plasmide, porteur du gène, sera à son tour introduit dans une bactérie. On utilise la bactérie comme une véritable usine, assurant une production massive de la séquence d'ADN clonée, puis de la protéine correspondante. Une fois le gène cloné, la solution contenant le plasmide est mélangée avec les cellules bactériennes. Une série de décharges électriques sous haute tension facilite la pénétration du plasmide à l'intérieur des bactéries. Les bactéries sont ensuite étalées sur une boîte de culture et des colonies bactériennes qui ont incorporé le plasmide sont repérées grâce à leur couleur blanche. Les bactéries contenant le gène sont alors mises en culture. Après une nuit sous agitation à 37, l'aspect trouble du milieu de culture confirme que les cellules ont été multipliées. Les cellules sont séparées du milieu de culture par centrifugation. Le culot de cellules est remis en suspension dans une solution saline et les cellules sont cassées par un traitement aux ultrasons afin de libérer les molécules qu'elles contiennent. Les débris cellulaires sont éliminés par centrifugation à haute vitesse. Ils sont concentrés au fond du tube. Le surnageant qui contient les molécules du jus cellulaire est recueilli pour la suite des expériences. Il est injecté sur ce que l'on appelle une colonne chromatographique qui va permettre de trier les protéines en fonction de leurs différentes propriétés comme leur taille ou leur charge électrique. Les protéines sont détectables, ce qui permet de suivre leur purification sur écran. Les protéines isolées sont alors recueillies séparément dans une série de tubes. La première étape est achevée. La protéine est pure. Passons à la cristallisation. La cristallisation de la molécule étudiée est une étape centrale et délicate. Elle consiste à préparer des cristaux au sein desquels la molécule est empilée de façon très régulière. Pour ce faire, un agent cristallisant va être utilisé et ajouté à la protéine purifiée pour la rendre instable et provoquer sa cristallisation. Une solution concentrée d'agent cristallisant, ici en bleu, est déposée au fond des puits de la boîte de cristallisation. On prépare ensuite des gouttes en mélangeant un volume de solution de protéines et un volume d'agent cristallisant. Après fermeture hermétique des couvercles, la solution concentrée du puits va absorber la vapeur d'eau ambiante pour provoquer la déshydratation et la concentration de la goutte contenant la protéine. Cette concentration va rendre la protéine cible instable et l'inciter à cristalliser. La cristallisation intervient en quelques heures ou en quelques jours et peut être suivie au microscope. Chaque molécule étudiée est unique. Il est impossible de prédire à l'avance les conditions qui vont conduire à sa cristallisation. Cette recherche de conditions se fait par un criblage incluant le test de solutions de composition très variées. L'utilisation d'un robot permet de multiplier les tentatives en divisant par 10, voire 100, la quantité de matériel nécessaire à chaque essai. Le principe reste le même. Différentes solutions d'agents cristallisants sont déposées dans les puits de la boîte de cristallisation avant d'être ajoutées à la solution de molécules à cristalliser. Un ordinateur contrôle les mélanges effectués par le robot lors de la préparation des gouttelettes de cristallisation. En plus de travailler sur de très faibles volumes, le robot accélère très nettement la préparation des gouttes, dont le nombre peut atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers lors du criblage initial. L'étape qui suit la cristallisation est l'analyse du cristal sous rayonnement X. Rappelons qu'un cristal est un solide dans lequel les molécules sont organisées de façon régulière. Cette régularité ou périodicité d'empilement est très souvent à l'origine de l'aspect géométrique et des formes harmonieuses des cristaux. Elle leur confère surtout la propriété d'interagir avec les rayons X et de produire un signal très intense par un phénomène appelé diffraction. Il en résulte des clichés ou images de diffraction qui nous renseignent sur la forme de la molécule présente dans le cristal. L'analyse préliminaire d'un cristal peut être réalisée au laboratoire. Le cristal est introduit dans un tube capillaire en quartz que l'on place dans le faisceau de rayons X. Le signal de diffraction est recueilli à l'aide d'un détecteur. Pour une analyse plus précise, il est fait appel au rayonnement X beaucoup plus intense produit par un accélérateur de particules appelé synchrotron rendons-nous au synchrotron européen à Grenoble, un des instruments les plus grands et performants dans le monde à ce jour. Différents types de rayonnements, dont les rayons X, très intenses qui nous intéressent, sont produits par des paquets d'électrons qui circulent dans l'anneau central. Ces rayons sont recueillis et utilisés dans des stations expérimentales disposées tout autour de l'anneau. Nous voici dans la salle de contrôle d'une de ces lignes de lumière. L'échantillon est placé dans la cabane expérimentale entre le détecteur et l'arrivée du faisceau de rayon X. Un cristal est pêché sous le microscope à l'aide d'un lasso, puis il est congelé dans un flux de gaz à très basse température pour minimiser les effets de l'irradiation. Puis le cristal est centré dans le faisceau de rayons X à l'aide d'une caméra. Une fois le cristal en place, les chercheurs quittent la cabane expérimentale et referment la porte suivant une procédure de sécurité très scrupuleuse, éliminant tout risque d'irradiation accidentelle. L'expérience consiste à mesurer une suite de plusieurs centaines d'images pendant que le cristal tourne dans le faisceau de rayon X de manière à l'analyser dans différentes orientations. Voici une série d'images enregistrées lors de l'analyse d'un cristal de protéines effectuant une rotation de 180 degrés. Chaque tâche qui apparaît à l'écran correspond à un faisceau diffracté. L'ensemble de ces images sera traité par informatique pour mesurer l'intensité de toutes les tâches de diffraction qui constituent ces étranges constellations. La position et l'intensité de ces tâches permettront de remonter à la disposition des atomes au sein du cristal en calculant une carte de densité électronique. Cette image 3D de couleur bleue représente une carte expérimentale et indique la position du nuage d'électrons autour des atomes qui forment la molécule. La construction du modèle moléculaire se fait pas à pas en interprétant la carte et en plaçant les briques d'acides aminés ou d'acides nucléiques. Cette étape fait appel à des outils de construction sur écran graphique 3D assistés par ordinateur. Une fois la carte interprétée, on obtient l'image complète de la molécule qui a été cristallisée. Il est possible de visualiser l'ensemble des atomes ou une représentation plus schématique révélant l'architecture globale de la molécule. Nous voyons ici l'exemple d'une protéine formée par l'association de deux chaînes peptidiques identiques. Cette protéine est une enzyme, c'est-à-dire qu'elle catalyse une réaction chimique. Au-delà d'un aspect purement architectural, ces images nous renseignent sur le fonctionnement même des molécules biologiques et leur façon d'interagir au sein de la cellule. Elle nous révèle, par exemple comment une enzyme reconnaît une molécule plus petite pour réaliser une réaction chimique. Le type d'étude structurale que nous venons de retracer est à la fois utilisé en sciences fondamentales pour comprendre les fonctionnements des macromolécules biologiques, mais aussi sur un plan beaucoup plus appliqué pour développer des molécules actives qui conduiront aux médicaments de demain.